j'espère que vous allez bien alors petite vidéo mais vraiment rapide question que l'on m'a posée alors je sais que pas mal de personnes ont fait des tirages sur monsieur pierre palmier on va l'appeler comme ça donc on va regarder rapidement où est ce qu'il en est hein comme ça parce que pas que je m'intéresse particulièrement à son sort mais simplement pour voir ce qu'il qui nous dit donc on va prendre le magic mirror alors que devient pierre monsieur pierre Comment il va Où est-il Que fait-il Je t'avais dit qu'il a pas en prison, hein, vous vous rappelez Ben bah non, toujours pas. Bon, allez. Mais il peut être dans sa prison intérieure. Hein. Il y a différentes sortes de prisons. Alors, solitude. Bah Déjà, il est seul. Et il est à un carrefour. Bon, ok. Alors, je ne sais pas lequel. On va voir. Pierre. Que deviens-tu On va mettre que trois cartes comme ça. On ne va pas faire un tirage en croix. On va juste voir un peu. Alors, les questions d'équilibre, les questions de jalousie, les questions de mélancolie. Bon, ok, ça peut être son état d'esprit, ça. C'est la fin pour lui. <rire> C'est même une pierre tombale. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai jalousie. On va regarder pourquoi. La sorcellerie. Le livre de sorcellerie. Jalousie. La personne, elle ouvre la bouche. Et là, on met un pied sur la bouche. Alors, moi, j'ai pas envie de dire que c'est la jalousie. J'ai plutôt envie de dire qu'on essaie de le faire taire. Par rapport à des choses secrètes. Ça, c'est le livre de sorcellerie un peu. Witchcraft. Hein. C'est les rituels, tout ça. Là, il y a des noms, là. Il y a des noms. Mélancolique, c'est un peu lui, hein, hein. Ça m'a fait, Il m'a toujours fait penser euh, à quelqu'un qui, vous voyez, qui est, en fait... Euh, à des démons intérieurs, sous un, un masque d'humoriste. C'est vraiment lui, là. Ni Yang équilibre, mais je vous dis, c'est la fin. C'est la fin, on le fait taire par rapport à des noms qu'il pourrait donner. Ben, écoutez, c'est mal parti. Hein. Alors, est-ce qu'il est décédé J'avais dit que, attention, qu'il était en danger, qu'il pourrait être mis. Euh, voilà, hein, vous savez, genre, Jeffrey dans sa cellule. Euh, alors, si ce n'est pas encore fait, ça, ça en prend le chemin, en tout cas. Eh oui, eh oui, c'est ça le problème. Le problème, c'est que, vous voyez, yin-yang, c'est l'équilibre. Et que, je vous ai dit, hein, avec un junkie, on peut jamais lui faire confiance. On peut jamais faire confiance à ces gens-là. Moi, je me rappelle, dans mes cours de psycho, le prof nous disait, nous disait un junkie ne, peut, ne pense qu'à une seule chose. Comment est-ce que je vais pouvoir avoir ma prochaine dose C'est ma rester, hein. Et c'est ça le problème, c'est pour, pour ça que vous ne pouvez jamais faire confiance à quelqu'un qui est un junkie. Et lui, ça fait de, quand même depuis, euh, euh, on va dire, au moins depuis 30 ans qu'il l'est, quoi. D'où la carte de la tentation. Et moi, je pense que les personnes qui l'ont mis à l'abri ne sont pas sûres de son silence. D'où le pied, pour le faire, c'est pas la jalousie en fait, le pied, vous voyez la basket là, pour faire taire quelqu'un par rapport à des noms relation avec des choses, sans céleri, des choses maléfiques, quoi. Et il est bien possible que pour le faire taire, parce qu'on ne peut pas lui faire confiance, parce qu'il pourrait être soumis à la tentation d'aller repliquer du truc, le trinker, c'est l'alcoolique, ou le, la personne, euh, justement, junkie, hein. Et bien, pour éviter la, la tentation qui replonge avec ses addictions, euh, peut-être, et qui donne des noms, parce qu'il serait hors de contrôle, eh bien, le réduire à ceci. Je vous dis, hein, ça se trouve, c'est déjà fait, hein. Ça se trouve, il est, il est déjà. Voilà, il a déjà été dégagé. C'est une question de temps. Je sais qu'il y avait une café qui m'avait posé la question. Je lui ai bon, apparemment, il a été mis de côté. Mais <coughs> étant donné qu'on n'a pas de nouvelles. Je, je dirais qu'il est, il est pas loin de ça. Il n'est pas loin d'être vraiment, vraiment enterré au propre comme au figuré. Alors. Est-ce que c'est là déjà maintenant? C'est difficile à dire. Mais moi, je, je dirais que ça lui pend au nez, quoi. Si c'est pas déjà fait, ça lui pend au nez. Vraiment. Avec une carte comme ça, oui. Ouais, regardez. Ça, c'est l'espion. Je vous dis, hein. Alors, d'abord, il est espionné, et ensuite, il y a vraiment une peur de certaines personnes. Voilà. Qui tic, tic, tic, tic, tic, qui donnent des noms. C'est un peu le hacker, ça. Mais bon, pour moi, il est, il est, il est espionné. Alors, est-ce qu'il est déjà parti de ce côté Alors, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai de l'eau. De l'eau. J'ai l'été. J'ai continué à avancer, vous Et j'ai le vide. Alors, hum, Soit il est déjà parti Ou alors soit éventuellement Ce sera cet été Vous voyez qu'au niveau du temps on est très proche <coughs> Parce que là il y a un vide Et là il est sur le chemin Donc euh, alors Pourquoi il y a de l'eau par contre je ne sais pas Il y a de l'eau Question d'eau Je ne sais pas Voilà il est au bord de l'eau peut-être Je ne sais pas exactement est ce qu'il est Alors je ne sais plus la signification de la carte, il me semble que c'est... Euh... Vous savez comme les poupées vaudou là, ensorce, ensorcelées, non, curse Ouais, donc de toute façon, il est foutu, quoi. C'est une mauvaise carte, hein. Très, très, très, très mauvaise. Bon, on va demander un autre jeu. Moi, je dirais qu'il est sur le départ. Hein. Voilà. Alors, le destin de pierre, de toute façon, il est foutu. Voilà, il est foutu. Le destin de pierre. Les secrets. ben bah ouais On ne dit pas tout, c'est sûr. Et puis, il a aussi des secrets. Il connaît aussi des secrets. Alors, il a quand même l'étoile. Et l'empereur. Oui, ça, c'est le fait qu'il a été protégé. Hein. Protégé par rapport à ses secrets. C'est sûr. Mais lui, là, il est où Qu'est-ce qu'il devient ouais, bon, Là, il est mis hors d'état de sacrifice aussi. Hein. Il est mis hors d'état de, de parler. Il a été déplacé, mis ailleurs. Euh, la tempérance, je pense vraiment, vraiment que... Euh il y a des questions de, de, de cure ou de désintoxication. Ça, ça peut être lui, le battleur C'est mais c'est aussi le menteur un peu. Hein. Un jugement par rapport au battleur Ça, c'est les enfants. On sait, on sait ce qui regardait. Hein. Pour l'instant, je le vois pas. Euh... Non. Pour l'instant, ça sort pas le décès. Hein. C'est bon. Mais je le vois, vous voyez, jugement, il y a les enfants, il y a éventuellement le fait qu'il ait été mis à l'abri. Ils l'ont mis, pour l'instant, moi je dirais qu'il est encore, il est encore à l'abri, mais qu'il y a un truc qui lui pend au nez. Là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, on va dire, là, maintenant. Mais que son destin, à mon avis, euh, son destin, il y, a, il y a déjà une croix dessus, quoi. C'est une question de quelques mois, j'ai envie de dire. Vous allez voir qu'à un moment donné, ils vont nous dire qu'il a, il a fait encore un AVC ou je ne sais pas quoi. Il y aura un truc. Voilà. Donc, son destin, pour moi, c'est foutu. Quoi. Alors, peut-être qu'il le sait, peut-être pas. Voilà. Donc, ça, c'était le premier petit tirage. Alors, le deuxième que je voulais vous faire, c'était par rapport à Donald. Ce qu'il va gagner. Bah, écoutez, hein, autant poser la question. Et puis après, bah, j'arrêterai. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre comme... Bah, tu vas prendre le vélin. non vais... Qu'est-ce que je vais prendre comme... Alors, est-ce que de la... Donald va être réélu en 2024 Je n'étais pas partie forcément euh, pour penser qu'il pouvait gagner, parce qu'il y a le de Santis. Et puis, Donald, c'est l'homme... Le, c'est l'ennemi public numéro un, hein. C'est l'homme à abattre, quoi. Donc, je pense que d'ici euh, novembre 2024... On va, on va encore lui tirer dans les pattes. quoi. Est, il n'est pas tiré d'affaires hein, au niveau des affaires. C'est le cas de le dire. Mais est-ce qu'il pourrait faire la surprise Est-ce qu'il pourrait gagner En supposant qu'il soit toujours dans la course. Hein. Alors, renommée Union. Bon, bah écoutez, oui, il y a quand même des gens qui le soutiennent. non hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Penser à l'amitié, c'est exactement ça. Il a vraiment une renommée. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il euh, y a du monde derrière lui. Il oui, y a du monde derrière lui. Mais est-ce qu'il peut gagner ah bah écoutez, hein, ouais, il peut, il peut vraiment, c'est vrai. Les honneurs. Donc il a des bonnes chances, vous voyez, malgré euh, malgré, malgré tout. Et malgré ce que j'avais dit où je disais qu'il euh, hein, y aura peut-être un de centis. Il a des bonnes chances de gagner. Il y a quand même les honneurs. <rire> et après les despotistes, ah J'ai honneur et des spotis. Bon voilà, j'aurais pas dû sortir d'autres cartes, vous voyez. Alors, il y a un truc qui s'écroule. Alors, est-ce que cette carte-là, qu'est-ce qui, qui, qui s'écroule Despotisme, accident et amour. Alors, il y a autre chose qui me vient en tête, c'est qu'il faut qu'il qu fasse attention à son cœur. Parce que oui, il peut gagner, mais il n'est pas tout jeune non plus. Il pourrait avoir des problèmes de cœur. Et du coup, ça le ça le donnerait des contraintes. Je vous dis, il n'est pas tout jeune, non Oui, notamment par rapport à ce qu'il mange, ce qu'il boit, quoi. Et autre chose. <rire> Je n'ai pas épilogué. Il faut qu'il fasse attention à sa santé, absolument. Parce que c'est là où il pourrait être trahi, en fait. Je dis, il n'est pas tout jeune. Donc oui, il a vraiment des bonnes chances, effectivement, d'être élu. Mais il euh, y a un truc après. Pour moi, ça c'est souvent le cœur. Hein, où là, il peut être restreint. Voilà, je dis, hein, il n'est pas tout jeune, hein, il va aussi sur les 80. Hein. Voilà, on n'en est pas loin en tout cas. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé ce petit tirage éclair et à bientôt. Bye. Au revoir.